Point suivant, la centralité du progrès collectif. Par le mécanisme que j'ai décrit, l'intersectionnalité tend à se focaliser sur le fait de d'obtenir une sorte d'intersection de, de toutes les luttes, qui soit safe, qui soit euh, euh, peuplée de gens qui ont tout compris et qui sont comme il faut dans tous les domaines. Donc, il y a une crispation sur la vertu personnelle, avec l'idée que ce n'est que comme ça qu'on arrivera. À, à, à obtenir donc, cette, cette synergie des luttes résulte à la focalisation sur le contrôle du discours. Donc, euh, et, et donc je compare ça à l'obsession de pureté végane, qui est quelque chose que je, je, je trouve qui est, qui est une catastrophe dans le mouvement végane, qui est, euh, ah oui, moi je prends ça parce qu'il n'y a, a pas de vitamine D euh, euh, dérivée de la lanoline, ben bon, je trouve très bien que les gens ils prennent la vitamine D non dérivée de la lanoline, moi je le fais pareil d'ailleurs, mais je ne vais pas aller dire à quelqu'un « toi tu n'es pas vegan parce que tu n'as pas, pas fait ça » ou euh, « tu as mangé du fromage chez ta grand-mère, euh, honte à toi » ou des trucs comme ça, je veux dire bon, va euh, être mieux qu'il ne le mange pas, mais il bon. y a autre chose à faire, il y a bien autre chose à faire dans la lutte animaliste que de, que de se poser la question de notre perfection. Quoi. Je prends un exemple, celui des, des agressions sexuelles. C'est ah, sorti récemment avec le truc #MeToo et tout ça. Bon, je trouve que c'est une excellente chose, mais il y, y a une tendance, et depuis beaucoup plus longtemps, à vouloir, euh, en particulier vis-à-vis -vis des hommes, euh, de, de, de les, euh, leur, leur faire honte. De leur, euh, du, du fait qu'ils qu ont souvent des comportements sexistes et donc une crispation sur l'élimination de tout comportement sexiste chez, chez les hommes. Bon, en soi, là aussi, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose aussi de, de dire qui sont les hommes particulièrement enclins à agresser sexuellement les femmes. C'est une question de, euh, évidente, pratique pour les femmes de, de le savoir. Mais au niveau politique global, le problème, il n'est pas la vertu des hommes individuels. Le problème global, c'est la culture du viol, donc, qui est une notion qui est apparue, je pense, relativement récemment. Et là, je veux dire que c'est le féminisme qui l'a mis en avant, le féminisme, c est, c est, que c'est une notion très, très salutaire d'avoir été mise en avant, parce que c'est une notion qui, qui, qui n'est pas de culpabilisation de l'homme individuel. C'est une notion qui dit qu'il y a des causes globales. Il y a un problème global dans la société. Le problème des partages des tâches reproductives, qui n'est pas simplement de dire aux hommes qu'il faut faire la vaisselle. Je suis d'accord qu'il faut qu'ils fassent la vaisselle, mais c'est aussi le problème de savoir la femme, elle va être enceinte neuf mois, elle va, comment faire pour compenser ça, pour qu'elle puisse avoir une, des perspectives de carrière qui ne la rendent pas dépendante des hommes. Par exemple, l'instauration, je l'ai dit hier, du. Euh, du salaire minimum, enfin de, du, du revenu minimum universel, ça permettrait de libérer beaucoup de choses. Donc euh, euh, les tendances masculines agressives, bon, on a parlé des bonobos qui ont trouvé la bonne solution. Euh, structure économique qui engendre la dépendance des femmes, etc. Des, des, des choses qui sont de l'ordre euh, d'organisation de, de la société. C'est ça qui, qui est le, le point qui devrait être central dans notre perspective. Donc, notre besoin d'être loué pour notre vertu, c'est très bien. Mais, je veux dire, moi, j'en je, je, je, je, ai fini de, de vouloir montrer que je suis l'antisexiste parfait, que voilà, que montrer pas de blanche, etc. J'essaye d'être euh, moins sexiste, mais voilà, bon, les choses sont comme elles sont, euh, je suis comme je suis. Euh, euh, tout, tout comme je suis spéciste, je suis sexiste, j'ai plein de tendances. Mais ce n'est pas le centre de mon, ma volonté de changer le monde, quoi. il y a une phrase qui est souvent vue comme étant euh, euh, le summum de la sagesse, qui est euh, un truc du genre euh, « soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Mais non, quoi. <rire> je veux que le monde soit le changement que je veux voir dans le monde. Et moi, je serais bien mort depuis longtemps avant que ce changement il, il arrive à, se, à avancer de manière très substantielle mais je, je veux promouvoir ces changements. Je ne veux pas euh, juste que les, les, les pâquerettes qui pousseront sur moi pourront dire je, je suis des pâquerettes d'un homme qui a été intersectionnel et, et antiraciste comme il faut. Quoi. Bon, L'obsession de la pureté végane, etc., on arrive à, et particulièrement le, le contrepoint de ça, c'est la, la, on pointe du doigt les monstres d'en face, quoi. Euh, les monstres d'en face, euh, les mangeurs d'animaux qui sont des monstres, euh, les, ceux qui torturent dans les abattoirs qui sont des monstres, etc. On n'avait à rien, quoi, parce qu'aujourd'hui, la société euh, tout entière, c'est des monstres à ce compte-là. Et euh, bon, ben, on, on se tire une balle dans un, le pied, si on prend dans la tête, on, on se suicide si on, si on y va par là, quoi. Et le progrès éthique, la réalité du progrès éthique, c'est que c'est quelque chose de collectif. Il y, y a une certaine notion de privilège éthique derrière ça. Ouais, moi je suis. Euh, euh, je, je, je, je crache sur le nazisme, c'était horrible le nazisme. Bon, je, peux, je crache sur le nazisme, mais si j'étais né allemand en, en 1920, j'aurais peut-être été comme euh, le 9 dixième des Allemands à l'époque, quoi. À applaudir Hitler, j'aurais été nazi, j'aurais dit les, les Juifs, il euh, euh, faut tous les gazer, ou des trucs comme ça. Si j'étais né en Alabama en 1840, eh ben, je serais, euh, euh, je serais raciste et esclavagiste. Il y a 9 chances sur 10, quoi. Euh, il y a... Ma, ma vertu personnelle, elle résulte pas tellement de ma, de ma vertu, elle résulte surtout des progrès de la société, la vertu de chacun d'entre nous. Donc euh, on n'a pas à, on peut -être à être un peu moins crispé et fier de notre vertu qu'on a, a réussi à éliminer, à être parfaitement vegan et compagnie, et euh, se focaliser sur, euh, sur l'évolution de la société. Il y a une contradiction entre ces tendances, souvent qui se déclarent matérialistes, à la suite du... Du, euh, du marxisme, et qui sont obsésés par le jugement moralisateur des personnes plutôt que par l'évolution de la société. Et notre objectif est une société où, librement et consciemment, on ne soit plus raciste ou sexiste, ou spéciste. Tout comme aujourd'hui, librement, il n'y a aucune censure qui nous oblige à dire que la Terre est ronde, quoi. Mais, je veux dire, moi, euh, je me sens libre de dire que la Terre est plate. Je ne le dis pas parce que je pense qu'elle n'est pas plate. Tout comme je veux, je veux me sentir libre de dire que, que les Noirs sont inférieurs tout en pensant que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a aucune raison que je le pense. Il n'y a pas plus de raison que je le pense que de penser que la Terre est plate. Mais tant, tant qu'il y a une censure sur le, la possibilité de le dire, comment arriver à savoir même ce qu'on pense soi-même C'est quelque chose qui... Euh, qui euh, Enfin, par, rapport à la, la, la, la, par rapport au négationnisme, enfin, il y avait une sensation qu'on ne on pouvait, pouvait même plus penser que la Shoah s'est réellement passée, puisque c'était devenu une vérité officielle, plus qu'une vérité historique. Je pense que la Shoah, c'est une vérité historique et que c'est important de pouvoir le dire. Et pour pouvoir le dire, il faut qu'on puisse dire le contraire. C'est comme l'histoire de, de, de falsifiabilité en, en physique, en, en science, on, il faut qu'une proposition, que le contraire puisse être dit, testé, argumenté pour qu'on puisse dire une proposition, sinon la proposition elle est complètement vidée de son contenu.